Le lock-out qui a frappé les 450 membres du SDEG-CSD a duré 34 mois. C'est un des plus longs et des plus importants conflits de travail que le Québec a connu au cours des dernières années. Leurs employeurs avaient décidé de charcuter la Convention collective de travail. Presque à l'unanimité, les membres du SDEG-CSD ont dit non. Avec le soutien de la Corporation nationale des concessionnaires d'automobiles, leurs employeurs ont riposté en les jetant à la rue. Les membres du SDEG-CSD sont restés debout. Depuis la signature de la Convention collective de travail en janvier 2016, tout le monde a l'impression que ce combat est terminé. Mais ce n'est pas le cas. Certains concessionnaires ont signé la Convention avec la rage au cœur. Et comme ils n'ont pas renoncé à se débarrasser du syndicat, ils n'ont pas rappelé l'ensemble de leurs salariés. Seulement un tiers sont au travail. Et ce sont eux qui devront rembourser la dette qui a été contractée par le syndicat à raison de 145 dollars par semaine pour les six prochaines années. C'est un poids beaucoup trop lourd à porter. Et c'est pourquoi la CSD lance un appel exceptionnel à la solidarité. Tous ensemble, membres des associations et des syndicats affiliés à la CSD, nous pouvons atténuer le fardeau des ex-leccantés et les aider à retrouver la qualité de vie qu'ils méritent. Soyons généreux, car chaque don peut faire une différence.